Oh là ah. là! Ah, ça lui a tellement servi! Oh, il y a les QTE. Ouais. Comment s'appelle ces. Tempête a... de trucs là! Peur contagieuse. Et tempête de nullité. C'est ça. Hmm. Par contre, il y a un truc que je comprends pas. Il y a eu peur contagieuse, mais je suis pas en statue à découvert. Pourquoi j'étais pas en statue à découvert bah, peur, peur contagieuse, c'est pas ça. Peur contagieuse, t'es fait peur crier. t'as pas de statue à découvert Ah, ça non. fait juste crier. Ah oui, ouais. je suis bête, je suis bête, je suis bête. Mais non. Je, je, je, je confonds avec un timidé. Check que mort en aveugle, mais quand même. <rire> je confonds <rire> avec un timidé. Oh, ça va, hein Oh, ouais, ça va, ça va. <rire> ok. Ah oui d'accord. T'es sur le toit, t'es en train de faire speeder cochon là Ah, ah bah, mais parce bah que bon, t'es hein. poursuivi euh... Ah bah elle est juste à côté là Elle est sur le toit hein elle est... Bon bah, c tépé, c elle va se tp mais. C'est parce qu'elle s'est TP sur toi qu'elle qu Mais elle est où maintenant Alors euh, sûrement TP vers euh, celle qui était euh, en ta critique. Hein. Ah sur moi à récupérer Ou à moins que je soit sur Mikael euh, qui est blessé. Ah euh ouais je crois. Ah, ah ouais, non Oui, J'ai mon aura. Dissimulé. Oh Attention Quoi Je crois qu'elle a vocation. Ouais. Ouh Dès que j'ai commencé à soigner, à la regarder elle a regardé en l'air, elle s'est dit Tiens, je vais monter, c'est intéressant. Oh, je suis en train de voir l'action le... direct. Qu c'est quand même assez. C'est beau ce qui se passe. Bon, tu vas lui sauver la vie. Ah, là, je suis juste à côté. Hop. Oh, oh, okay, J'arrive te rejoindre sur ton gel. Lo, lo, je sais pas à était, t'as combien ton gel là Moi bon, j'étais à 80%. Ah bon, j'en je... rentre un autre alors. Tu vas Mais le terminer en... tout seul. Ouais, C'est surtout que j'ai un totem hyper swag qui soit à côté. Donc euh, elle l'a fait perdre. Oh non Oh non Oh non Chacun bon, s'en Oh non, bah elle va revenir en plus. Elle va l'accrocher à haut puis elle va venir sur moi. Oh non, elle va l'accrocher juste à côté. J'ai fait une suite là oh, Attends, parce que là moi je suis en train de me battre avec les save là. Ah c'était beau ça. Ah c'était beau. Bon. L'enchaînement, je sais pas, peut-être riche d'avoir une petite ah, dizaine. Ouais, là, de... ouais. Moi je peux aller lui sauver. Aïe Ah Non, ah, non mais tu peux pas hein. Elle est à côté là Ah c'est. Ok j'y vais, je vais sur la save. Ah, ok. Non Aïe, aïe Bon, je vais essayer d'emmener loin. Euh, hein et on est, euh, on est à 3 sur un gen. on va essayer de... Oh le Oh, c'était la course-poursuite la plus... Bof Je te fais des, des, des moves de ninja, et ah, je te fais la chase... Oh, oh Ah bah ouais. on bosse, hein <rire> J'avoue, j'avoue. J'avoue, là. La bon. Ri... Attends ah, Non, elle hein. est dans la maison. Ah, c'est la course-poursuite, elle a duré genre moins de 10 secondes. Hein. Ça, c'est un peu long. Ok c'est bon. Ça c'est pas joujou la prélive Coucou les asticots Ok j'arrive. Mouvement de ninja. A moins que quelqu'un sorte. Ouais non, je suis derrière toi, je sais pas si c'est quelqu'un d'autre. Ah bah y'avait quelqu'un d'autre, merci pour l'information. Ouais y'avait quelqu'un d'autre de rien pour l'information. Non mais du coup je viens pour rien encore une fois ouais, restez là, <rire> soignez-moi, regarde. T'es vital, <rire> Franchement, c'est hyper ah, important ce que hein. tu viens de faire, hein. c'est euh... oh ah, Non, oh. mais... <rire> je ah, mais... On a un tir au cul, là, je te Je me suis hein. <rire> pris une suite de hits que vous m'avez fait <rire> Ah bah, dis merci à euh, t'enverras un message à Biavure, hein. Non mais non mais mec, franchement, tu me. Tu... Tu m'aurais pris en sortie de boîte de nuit en, en train de me tabasser dans le caniveau, ça aurait été moins violent, tu vois. Oh, aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Exemple bon. extrêmement précis. Hein. Coché pour moi. Tu le soignes et il se plaint. Ah non, mais il se plaint tout le temps, Bernard, c'est normal, ça, me, ça fait partie, partie des trucs. Je me plains pas, j'expose des faits. Et factuellement, euh, je me suis fait bolos par là. Oui, c'est de la plainte factuelle, quoi. Il euh... absolument personne à côté de moi. vrai J'arrive. Je ne t'abandonne jamais. Il y a un hand chase, un qui fait un et toi qui cours vers moi derrière. J'arrive. J'entends euh, le tueur maintenant. J'entends le tueur. Je l'entends plus. Ah oui. Je m'entends. J'entends plus. Et à mon avis il va revenir ici hein. Ouais. Oh, il vient de se TP, ça c'est cool. Ouais. Ché Ok, ok. Ok, ok Bon, qui est sur euh, son moteur. Ah, il est plus sur son moteur en l'occurrence. Ok, ok. Alright Alright un moteur en haut hein. Ouais, bah... Celui que j'essaie de faire tout à l'heure, mais. Compliqué. Ouais, il aime pas aussi. Merci Quentin Sora pour les 1000 bits. C'est hyper précieux, merci infiniment. C'est énorme. Ouais, il est à, un... il est à 2%, quoi. <rire> merci Quentin Sora. 1000 bits, c'est énorme. Je remercie, c'est extrêmement apprécié. Extrêmement apprécié. C'est vraiment super chouette, aussi, merci. Genre quelqu'un à ma gauche qui se balade qui fait je sais pas quoi là. Ah mais c'est toi bah, J'arrive, je cherchais l'entrée là. J'ai cherché l'entrée <rire> Bon bah j'espère que le PU va sauver l'autre là parce que. C'est pour Ouh. nous ça Je t'en prie les dames d'abord. Merci. <rire> oh c'est beau ça La réponse T'as la réponse au fait qu'il ne faisait rien. Il faudra les sauver. Moi je suis pas, je suis sur retour, retourner sur le moteur. Ah bah il y, y a un PU qui va, mais. Euh... Bah du coup ouais, voilà. Ça va être compliqué là. Le tueur m'a vu. hein. Attends, attends ça devrait ça devra passer, ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Ça, passer. Easy. ça passe. Easy. Okay. Je suis à 110% si t'as envie de euh, de faire des dingueries de, de réparation. Envoie réparation 8-12-12. Et dès que vous voulez dinguerie d'interagir là je suis en 8-12-12, j'ai le charge juste à côté de moi. Il est sur toi ou pas Non, non, non, il est monté dans la baraque, attends, c'est bon, je, je bouge, je bouge. Euh, j'entends un gène là, ah, est-ce que c'est celui que tu fais Ah non, pas du tout. J'ai un gène à 30% là que je viens de prendre. Là. NON Mais c'est pas vrai oh. Tu t'es fait judaï judaïser Non, mais comment Les probabilités pour que ça arrive, ça Fini le moteur en haut, fini le moteur, il est à 95%. Attends, je suis sur un autre gène à 60 là. Oh, le bac. temps que j'aille à ton gêne... Euh... J'aurais déjà... Jeté... Oh, mais.. Ah oh, mais il y a... tu me ramènes... Oh bah d'accord. Ok, y'a quelqu'un, Mickaël est en haut. Elle est en haut Mickaël est en Et haut. Ça ouais, Ça slug, ça va sur toi. Et elle devrait aller réparer ce... le moteur là. Aïe aïe aïe. Elle fait du moteur au moins Euh non, personne ne fait un moteur. Il y en a une dans la cave en train d'ouvrir un coffre. Oh. Et l'autre au fond. Okay. T'es la seule qui travaille je reste et, je, et je suis euh... ah. ouais, Je me suis mis à côté de toi pour la save hein. Ouais. Bah t'as sûr hein, mais Les deux autres.. Euh... un peu moins. Ah et Mickaël a même laissé elle avait le temps de.. De le finir le. le moteur. Ah bon. Mais... Oh. T'es sûr que tu veux faire ça T'es blessé hein Ouais c'est pas grave. On peut le faire, on peut le faire. Ok. TQT est mort, c'est bon Ouais. Oh, ok, très okay. mort. Bah, c'était la seule alternative. Elle est complètement Alors, allez, sur moi. J'ai tout foutu. Hein. toi J'arrive, j'arrive, j'arrive. Ah. Oh non, des buissons qui me en bloc. Elle te suit bien. Ah. Euh... Non, normalement, elle est, elle est partie sur quelqu'un d'autre. Ok, je te vois au loin, j'essaie de te courir vers toi. Je suis à 5 mètres derrière toi. Ok. Ok, ok. Si J'ai se pas vu ouvrir la porte par contre hein. Euh, à ma droite, tout au bout. À ta droite là-bas, ok. Ouais. Donc à ta gauche. Ok. Allez, Zobardi. Attends, Elle est en face là Ouais, à gauche. Ah, elle est là, ok. Elle est là, elle est là, ok. Fais partir en premier. Oh, oh, ça va, ok. Ouh oui, oui Au revoir C'est la sortie parfaite. Eh ben, bah... Eh bah GG <musique>